Donc oui, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai deux niveaux aujourd'hui. Nous allons d'abord commencer par le niveau de Nico Sinban. C'est le gars qui m'a monté la vidéo la semaine dernière. Donc, son code c'est J-A, on peut pas mettre lui, j'ai dû confondre, ça doit être un P-A-F-M-M-2. Allez, ok, le stage où le créateur est introuvable. Oh non C'était un troll Oh non Oh, c'est juste alors. Bon, bah du coup, on va essayer le niveau de plus Draco. C'est le seul niveau qui me restait Je voulais faire celui de Nico Sinban, mais... Je me suis fait prank Et d'ailleurs, dites-moi si vous avez des niveaux Mario Maker dans les commentaires Parce que moi, j'aime bien Mario Maker L'enfer sur Terre Ok Je sais pas pourquoi j'ai fait ce niveau, punaise Fini au bout de 1000 tries Bon bah ça va être sympa, hein Allez, Toad Parce que moi j'aime bien Toad C'est un champignon Génial, ça commence dès le départ Oui bah là du coup, j'ai pas le temps, On va, va te faire foutre Bon bah là, on peut pas... Waouh, wow, j'étais presque. Oh, c'est trop fort. Ok. Ah, il y en a une autre ici aussi. Il y a plein de plateformes, en fait. Il va être trop facile, ce niveau. Je suis pas sûr de faire tous les niveaux trolls comme ça, mais... Waouh Trop facile. Ah ah Encore plus... F... Ah, merde. Je l'ai dans le cul, hein. Attention. Trop nul. Aha. Ah ah. Ah, il y a le gros, il y a le gros, il y a le gros, il y a le gros Il y a le gros Allez, saute Hop, ah, mais j'ai pas j'ai oublié de sauter. Quoi, mais ça monte en plus. Fallait prévenir que ça montait la lave. Faut prévenir que faut se dépêcher. On prévient pas, moi aussi. Ok, donc c'est un speedrun. Ça commence bien. Oh, zut alors. Okay. J'arrive pas à établir la distance encore. C'est l'établissement de la distance. Allez, mais j'ai fait plein de fois. Il a fait que trois fois. Ah, zut, zut. D'accord. C'était pour établir à distance, tu vois, pour euh, bien mémoriser. Non. 6. D'accord. En fait, ça dépend de la hauteur que je souhaite aussi. Ça dépend. Hop là Qu'est-ce que va faire Je m'en fous de vous, les bouboules. Quoi Oh, ça pristille Je pas réussi à le prendre. Tant pis. 1, 2, 3, 4 et 5 non, bah non, je suis dessus. Allez, ça pristine. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ah, oh, zut. Ah, ouais, je pense que je pourrais sauter directement en fait. J'ai pas besoin d'attendre des beatballs. D'accord. J'ai testé. Mais j'ai sauté. Il fallait. Quoi Ah, mais il faut la laisser descendre en plus. Mais c'est quoi ce niveau de merde Faut essayer la de descendre là-là, faut la laisser monter. Ah oui, j'avais oublié qu'il fallait essayer de descendre, en fait. Voilà, euh, tu me perturbes. Tu me perturbes. Tu veux te battre Oui, bah, j'arrive pas à m'arrêter, du coup. Je vais trop vite, je suis trop rapide, je suis trop fort. Hop là. Hop là. Oui, frère. Oh. Tu restes sur le ventilo. Des tournades, des roulettes. Bon bah voilà ouais. hop hop hop hop hop mais nique ça m... oh oh putain je me suis dit il y a peut-être un passage alternatif ça ne coûte rien de vérifier. Ouais. Je pense pas. Allez Bon. Ouais. Oui, bah j'ai essayé de m'arrêter mais il glisse aussi Todd. Pas de ma faute, c'est à cause de Todd. Bah ben voilà, on bien là. J'ai pas pensé, écoute, hein Oh, c'est dur la vie des fois. Oui, Oui, j'ai oublié de sauter. Là, je savais pas où j'étais. Voilà. Mais vas-y, là, je l'ai pas touché. La Xbox, elle est mal foutue. Mais, je sais pas, pas fait gaffe, et je... Fais je... Je chier, tiens. Eh, je, je... Il a oublié de freiner. Eh bah non, non, pas, je suis tombé. Eh, fais chier. Vas-y. foutre. Mais, d'où je suis tombé Peut-être sauter un peu trop là. Ouais. Mais oui, mais. Elle est là. Ah ah ah ah. T'as cru m'avoir, et bah ben non, tu ne m'as pas eu. Et bah ben non, j'ai loupé. Tant pis, dis donc. Ah ah ah, je, je, je pensais pas. Mais d'où Mais, on va te faire foutre. Oh là là là, là oh là là, tant de skills dans cet homme. Mais Vros, envole-toi. Oh, fais chier, je saute sur les pic de merde. Là. Mais, non, j'ai rien à dire en fait, celui c'est normal, c'est normal, c'est normal. Ouais, bah nique ça, ah, ah. Oh. Hop là, qu'est-ce que je vais faire Mais eh Et... Je vous le dis, hein, j'ai plus qu'une heure pour terminer ce niveau. Hein. Sinon, la qualité de la caméra sera encore pire. Parce qu'il fera encore moins jour. Du coup, j'aurai peut-être le visage moins éclairé. Du coup, peut-être qu'elle sera mieux, en fait. <rire> Mais va te faire foutre Casse-toi Hop là Ah, tu peux plus rien faire, toi hein. Tu vas mourir Meurs dans la souffrance Bouh J'attends que ça descende. Mais saute Il saute pas Saute pas. Non, mais oh. Faut me battre. Hop là, trop fort. Bon, là, je saute là. Mais. Euh, oh. Oh. Oh. Lala. Oh. Oh. suis tombé. Oh je suis tombé aussi. Hop là Oh est chaud, hein Oh là là Là, j'ai pas confiance en ton bloc, en gros. J'irai pas le chercher, j'en fous. Abonne-toi non, non, non, il ne peut pas me toucher. Mais il fait chier, je dis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 Daou daou Putain, je me suis loupé Oh Oh là là Oh Oh Oh Oh, oh. Wow. Tu ne peux rien faire, je suis trop rapide pour toi, baby Mais j'ai loupé Oh T'as vu ce pro-gamer un peu Mais Oh là là Oh là là Oh là là là là, t'as cru ma voir et bah non J'suis Trop rapide pour toi Biatch Et là oui, là je savais bien que je l'avais dans le cul mais il est fait apparaître trop tôt Il est apparu trop tôt Mais non, il ne touchait pas là, qu'est-ce que tu crois Bah juste égratiné, c'est tout Allez, pro gamer Pro gamer Programmeur Oh mais qu'est-ce que tu descends en bas toi, gros tas Bon, écoutez, je vais bien aller voir ce qu'il y a dans le bloc, mais juste pour vous faire plaisir. Hein. Voilà, t'as vu Je t'avais dit. En vrai, ça va, c'était pas si méchant. Ah oui, parce que je peux pas passer, parce qu'il y a des insectes de merde. Ouais, voilà Ah ouais, il faut atterrir au milieu, oui. Interesting, interesting. Mais moi je marche dans la lave et j'ai même pas peur. Oh là là. Je me suis fait un bronzage du dos. Bronzage éclair. Mais j'ai presque failli, presque failli. J'ai presque failli. J'ai peut-être oublié la lave, oui peut-être. Bon. J'ai peut-être oublié le ton. oui, peut-être, bon. Oh J'ai vu quand je ne suis pas pris ton marteau Mais saute Il veut pas sauter J'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps, je suis pressé Je suis blessé, flair tu comprends ça que je suis placé? C'est vrai, il me reste 45 euh, minutes avant que le plombier il arrive chez moi. Parce qu'il doit aller mon radiateur. Tu m'as compris, il doit réparer mon radiateur, le plombier. Alors dépêche ton cul. Ben, je savais pas où sauter, mais je sais maintenant. Hop là, t'as vu, je suis à moitié dans la lave et ben je meurs même pas. T'as vu ce BG? Le BG que je suis. Mais je suis pas énorme! Mais je ne me suis pas pris le. T'as bugué euh, J'aurais pu tenter, mais. Hein, il vaut mieux être précautionneux dans la vie. Oh là là là là Mais oh Mais c'était sûr, en fait, c'était sûr non, je sais pas quoi faire hein, en fait. Est-ce que je tente les blocs ou pas Là, la lave elle monte pas juste en haut. Jusqu'en haut, ok. Mais non Mais, Nick, bah, va bah, bah, te faire foutre. De toute façon, j'ai pas besoin de toi. Mais Ok, donc l'autre il part là-bas. C'est un, bon, un bon truc, ça, faut s'en rappeler. Il va, il va venir vers moi au bout d'un moment, tu vas voir. Mais au ouais, doux. Mais je crois que j'étais dessus. Il va trop vite aussi, c'est pas de ma faute. C'est pas moi. Hop là, qu'est-ce que je faire? Ah, oh, calme-toi, calme-toi! Mais il était super facile ce niveau! Il se fout de ma gueule! Il me dit que c'est super dur! Alors moi je crois! Je me prévois deux bonnes heures! Et bah ben non, en fait ça va! Il me reste encore 40 minutes avant que mon plombier arrive! Oh yeah ah, mon casque! Il est tombé! Bon. Record du monde! Qu'est-ce que tu vas faire? Hein Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, un petit 15 sur 20. Quoi, comment ça J'ai toujours été le seul à voter les niveaux. Hein. Je suis un très mauvais noteur. J'apprécie tout ce qu'on me donne. Donc bon, qu'est-ce que tu veux que je mette des mauvaises notes après hein. Publié. Le commentaire est publié. Trop, fa... trop facile, je suis mort 150 fois, frère. Il était trop facile. Hein. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié. Et eh bah ben, c'est bien Et pour remercier de vous avoir diverti, abonnez-vous s'il vous plaît. Et si vous aimez bien Mario Maker, n'hésitez pas à me donner des niveaux Mario Maker, s'il vous plaît. Parce que je ne reçois aucun, je sais pas quoi faire moi. Après, je, je sais pas, je suis perdu, s'il vous plaît, aidez-moi ah oui parce que je peux pas passer, parce qu'il y a des insectes de merde.